Salut tout le monde, vous avez peut-être vu notre périple en Floride de l'automne dernier. Ici, on vous présente la suite du voyage trois semaines au Portugal qui commence ici. c'est Lisbonne. J'ai une conférence en ville pendant une semaine. Michelle, elle, va faire l'école aux enfants. C'est le début novembre, il fait plus froid qu'en Floride, mais quand le soleil sort, ben, on est bien. Aujourd'hui, on visite l'Océanario de Lisbonne, le plus gros aquarium intérieur de toute l'Europe. La visite s'articule autour d'un grand bassin central qui contient un grand nombre d'espèces, dont plusieurs viennent nous visiter très proche, comme ce requin et ce gros poisson lune avec une drôle de forme et ce genre de brochet qui nous regarde sans broncher. Il y a aussi une espèce de carpe qui se cache dans le sable et qui a les deux yeux du même côté. Pratique pour se dissimuler. Les deux yeux du même bord de la taille. Une belle visite, on nous l'avait recommandé, mais on le recommanderait nous aussi. visiter Claire à Fatima, puis on est de retour à notre AirBnB dans la région de Sintra. Salut, aujourd'hui, je vais vous montrer la chambre d'hôtel. Si Paul nous montre comment il y a encore beaucoup à apprendre en fait de cadrage de caméra. Pendant que Clément teste les limites de la patience de maman. Le lendemain, on se dirige vers Cabo d'Aroca. Là, on est à Cabo d'Aroca, qui est le point le plus à l'ouest de l'Europe. Euh, continentale et puis euh, c'est très beau ici. Un peu brumeux aujourd'hui mais c'est une magnifique journée. C'est très beau comme vous pouvez voir. On approche de la Croix. Là. On va prendre la photo. Attention! Le, la forêt a pris feu. On dirait hein? Est ça? On y trouvé un petit coin de montagne parce qu'on a pu aller marcher puis voir à la hauteur du rocher, il y a des plages en bas mais c'est des montagnes faramineuses. Soyez prudents, vous voyez que c'est escarpé ici. D'après moi ce trameur c'est un peu... Euh un peu loin La famille des des c'est les Raptors. c'est n'importe quoi. Vous vous rendez compte de l'immense wow. euh, erreur? Oh. Les Drômes oh. et, et puis. Ah. c'est une famille de chômes, on voit deux, là. Ici, on parle de dinosaures parce qu'on a entendu dire qu'il y avait des marques de dinosaures dans le coin et on s'est donné comme mission de les trouver. Papa, mais c'est Papa! Oui? On s'en va sur la montagne! Oui. Qu'est-ce qu'il y a là? Des trailles de dinos Ah! Oh. Regarde, il y a un chénéfice! Un quoi? Un chelicis. Alors, C'est quoi? Une méduse Une méduse un... tu... tu... Si tu, tu, tu, tu touches, ça va te brûler Brûler! Brûler! Ça, ça brûle la peau, ça! Laurent, c'est quoi qui est ici? Dis-moi! Il y a des ici. Qu'est-ce qu'on espérait trouver ici? Des, des traces de dinos. Les traces de dinos, qu'est-ce qu'on a trouvé? De Un site de des, des Romains du 1er au 5e siècle. Ouh. Bravo! Ouh. Ok, mais est-ce qu'on peut aller au musée d'histoire naturelle maintenant? On s'était trompé. Les dinos, c'était à une autre plage. On l'a visité en fin de soirée, mais on n'a pas vu grand-chose. On est ici à Sintra, dans la zone de Colaresh. On est monté vers le parc de la Pena. C'est quoi ça, Michel? Hein? Le palais de la Pena, quelque chose de même. Palais national Pena Pilos. C'est vraiment intense parce que moi, je suis pas très habitué de conduire manuel, première chose. Puis là, ici, il y a plein de petits virages en épingle qui montent dans la montagne que ça fait 25 minutes, 30 minutes. Puis là, tu sais pas s'il si faut que tu rencontres, il va falloir redescendre par là? Parce que des virages qui passent pas deux chars de large, là, Puis en même temps, tu peux pas l'annoncer, tu vas pas le voir. Mais, qu'est-ce qu'ils font les gens ici? C'est fou! Euh, là, on va partir à pied en espérant trouver un méga château sur le top d'une montagne. Papa, c'est quoi l'espèce de palissade qu'on a vue tantôt? Ok, c'est rassurant qu'il y a des autobus avec plein de monde. Parce qu'au début, on se promenait puis on montait puis il y avait pas un chou. je me demandais si on n'arrivait pas dans les zones privées. Mais non, non, non, c'est un peu touristique en fait. C'est pour que une toilette là-bas Hey, la reine, ne devait pas être grande hein? Juste une chose à vous dire, c'est que je suis vraiment fatiguée parce que mon mari est vraiment fatigué ah, C'est ça que tu voulais dire <rire> Moi je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe C'est que Michel ah, Regardez ce qu'on voit là On va le voir du ciel maintenant, attention <rire> Ah oui, aussi, j'ai gagné 11$, pour appeler, <rire> en fait, si 11 pour appeler des bus. En fait, je sais pas s'il y a encore 11$ pour appeler des bus? En fait, non. Regarde. Ça coûte 11€. Ah! Non, t'as gagné 11$? Ah. Peut-être que c'est <rire> mélangé, Oh wow! Ici, c'est ma pièce préférée. Alors, regarde, il y a des moules de chiens. Des moules de chiens, oui. en <rire> où les bergers? C'est le Palais des Morts Et je pense... Middle East, no, Cuban Ah no, cuban Je wow. quand Oui, j'ai froid. Il fait toujours super chaud, super euh, soleil au milieu de la journée, mais le soleil commence à descendre vers 5 heures, puis il fait soudainement de plus en plus froid. Fin de journée, on est de retour à la même place. On a visité, je savais pas, mais c'était l'ancien palais des rois du Portugal jusqu'en 1910, puis avant ça, en, en 1514. Vive Jasmine! Demain on change des Airbnb. On s'en va dans le sud de, du Portugal pendant une semaine. Où est-ce que là je suis en fait en congé? On s'en va en Algarve demain. Passez une semaine. Ah euh... ouais, oh oui, je vais lui donner. Marie-Rose devient un peu comme Mélodie. Elle transporte un sac puis elle met des petits objets. Mais en fait, elle devient euh, l'esclave de Mélodie. Elle transporte les objets de Mélodie. Ok, let's y Ça va mal. Euh, okay. Ça fait un bout de temps qu'on cherche une station d'essence. Google Maps nous a envoyé, nous a fait sortir de l'autoroute pour aller dans une station d'essence. On arrive là-bas, elle est fermée. On est rembarqué sur l'autoroute et puis on est à quelques minutes d'une station d'essence, mais maintenant le truc à réservoir, non seulement il dit qu'il n'y en a plus, mais ça flash. Alors on ne sait pas si on va réussir à se rendre. On a, on a réduit notre vitesse pour consommer moins. Jusqu'à 90, l'autoroute, les gens passent en fou à côté. On espère, on se croise les doigts qu'on va se rendre à la station cette fois-ci. On la voit à la station, là. Euh, ben là, on arrive, puis on ne sait pas s'il y a du diesel. Ça ben, va dit vrai, diesel. Alors là, ben, je crois qu'on va faire une panne. Tu dis que je rentre Ok. Gazoléo, ça veut dire diesel. Je pense qu'il n'y en avait pas. Wouh! Ok, je pense qu'on va être correct. Ok, on a été capable de faire le plein. On avait promis à une famille d'amis d'aller prendre une photo à la même place qu'eux quelques mois auparavant. Ici, à Faro. Et c'est là aussi qu'on a fait un petit tour sur l'eau où le capitaine était fier de nous pointer deux goélands loin. Et le seul qui soit de mon côté, c'est cette vieille sud d'avocat. Et le seul qui soit de mon côté, c'est cette vieille sans sud d'avocat. Merci. Aujourd'hui, on se promène en nature. On emprunte le sentier pédestre Fonte de Benemola dans la région de Lulé. La toilette est où tu penses? Voilà. Je le prends pas. Bon, je lâche dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2. Ah parfait. Tu peux te débrouiller avec. Tantôt, on a trouvé un vieux puits. C'est profond. Non, regarde pas, regarde pas, regarde ah, pas. Oh, je là, là, oh je... mon Dieu. Ok, c'est un puits. Hey, ça fait peur ça. C'est dangereux. Je suis un serai euh... capable de descendre. Non, mais de quelqu'un pour pourrait tomber là. La... Mmh! Mmh! Mmh! dedans Ça coule. À tord. Je sais pas c'est qui qui a choisi ça. Ouais, je me doutais que c'était une pomme, mais je me. Tu sais, le reste c'est pour papa? Ouais. Woho! Regarde ça! Tu vas? Va? Mais viens! Il faut que tu allumes ta flashlight. Comment ouais, okay. pour mettre la flashlight là-dessus? Mais l'eau rentre dans le trou! Wow! Mais oh, oh, on laisse. Attends, viens, l'eau est rentrée ici. Attention là, si ça vous ramasse, ah! ça vous allez vous blesser. Ah! Il y a deux petits comme puis ensuite il y a un long tunnel puis la mer rentre dedans. C'est parfaitement habillé pour la plage. Je savais pas combien à la plage. Nicolette va pas se <rire> voir. Marie rose! Regarde ce qu'il y a ici! Une vinaigrette Marie-Rose! Marie-Rose! C'est cool! Hein? Mais là! Mélos, tu le laisses pas là lui là, là? Là On va aller se délier les jambes là là parce que les enfants ont été pris dans l'auto un peu trop longtemps. La meilleure chose que je non, pourrais trouver ici. Ça marche vraiment pas. trop non. petit pour moi. Petit hum. pombo. Mais non, tu es essayé? essayé. Mais Marie Rose a dit elle fait juste répéter après toi. Ouais. Quoi C'est vraiment dur. Euh. Vas-y. Wow! J'ai jamais fait des skateboard, okay. mais là j'essaie cette chose là. Okay. Comment on tourne Je sais pas. Ok, on va aller voir maman, on va lui montrer que je suis un à pro. Deux côtés. Ah! Mmh. Hey, mmh. Mmh. On repart dans deux jours, le 23 novembre. On saute dans l'avion. On a finalement booké les des, euh, des, des billets de retour. On est abouti ici, on est dimanche deux jours avant au Donkey Tours. Alors ce que vous voyez ici, ça c'est l'étang d'un gars et sa gang de guides. Ils ont une dizaine d'ânes. Et puis on a embarqué sur les ânes aujourd'hui. Ça va être cool. tu veux fucking... Non, pour, pour... Wow! Ah, on va mettre un casque sur notre tête, ok? Ouais. Pour protéger notre tête. Ça te fait bien toi, Marie-Rose. Youhou! On est allé faire un tour dans la ville, dans la brousse, dans des endroits où il y avait des orangers. Ouais, est-ce qu'il y avait des amandiers, des, des avocatiers. On a mangé de la guacamole tirée directement de l'avocat euh, de l'arbre ici, là. Et puis euh, ils nous ont fait un beau lunch. On était assis euh, ensemble euh, de, de, de tapas typiquement portugais. Fait que franchement, une belle expérience. Maman, okay. est-ce que tu veux un carreau Un On, on aussi, aussi a plus bien bien. Maman? Tu manges beaucoup de cailloux, hein? oh. hey, hey, hey. Hey. La nuit. Enlève ta main Fait que là vous entendez le petit cours d'eau qui descend puis Laurent qui va lui plonger dans le lac, dans le petit étang là, 2,50 m t'es prêt Ok go Attention 3, 2, 1, go C'est l'essai! Bon, fait que c'est la grande finale. Là, on quitte l'endroit des euh, Donkey Tours. On a 3 heures de route à faire pour partir de la gare pour retourner à Lisbonne. Et puis, euh, après ça, on part à 6 heures du matin, il faut qu'on soit à son aéroport. Le vol à 9 heures, on arrive au bon Québec à 10 au moins 5. Puis on va se remettre à la vie normale. On espère que vous avez apprécié. S'il y a des questions, commentaires, suggestions, insultes, mettez ça dans les commentaires en dessous. Ça va nous faire plaisir de, de regarder ça et de considérer ça pour les prochaines vidéos. Sinon, ben on espère que vous passez une bonne journée, un bon temps des qui s'en vient. Hey! C'est la finale de notre voyage. On se retrouve ici à l'aéroport. On a passé la sécurité. Et la leçon à apprendre, c'est qu'il ne faut pas mettre des 10 guns nerfs dans les bagages à main, parce que là, euh, ils ont tout arrêté, puis ils ont vu qu'ils appellent la police. La police a pris une couple de minutes à arriver, puis ils ont regardé ça. Ils ont vérifié euh, que c'était pas des vrais. Ils ont vérifié que c'était pas des vrais, puis après ça, ils les ont jetés. <rire> fait c'est ça, on embarque sur le vol vers Montréal. On n'a pas énormément filmé pendant le voyage. Une des raisons, c'est que j'étais pas mal fatiguée et nauséeuse, parce qu'on a appris le jour 2 du voyage qu'on attendait un autre petit bébé. <laughs> fait va va en enfants au <inaudible> <inaudible> <inaudible>